Salut Et Salut J'espère que vous allez bien aujourd'hui avec Tonton Pixie alias Ditrap sur Instagram. Moi je te fais de la ouais, pub, ouais, t'as vu ça <rire> On se retrouve donc du coup aujourd'hui pour un tout nouveau concept. Quand on regarde des films avec Tonton Pixie, on aime bien en débriefer pendant des heures. Et samedi, on a passé la journée à Disneyland Paris, d'ailleurs il y a un vlog qui arrive bientôt sur la chaîne. Et à la fin de la journée, on a été voir Encanto. Et plutôt que de vous faire ma critique toute seule, je me suis dit... Autant en parler ensemble dans le débrief. C'est comme ça que j'ai appelé ce nouveau rendez-vous. Ça se réfléchit. Tu trouvé le nom, je ne savais même pas. Ah ouais, tu ne savais pas Bah non <rire> Donc du coup, le débrief, c'est toujours des critiques sans spoiler, on va très certainement spoiler parce qu'on n'a pas du tout échangé ensemble, on ne connaît pas nos avis respectifs non. sur le film, donc on va s'empêcher de spoiler dans cette vidéo. Mais ce qu'on va faire, parce que c'est sûr qu'on va avoir envie d'en parler, c'est que dans la scène post-générique, on parlera de la fin du film. Donc surtout, ne regardez pas cette partie si vous n'avez pas vu le film, ou alors bah, vous êtes vraiment prêt à vous spoiler parce que bah on va tout dire. Ah oui, une dernière chose avant qu'on commence, du coup c'est un nouveau concept, donc une nouvelle idée, mais surtout n'hésitez pas à me faire un maximum de retours dans les commentaires pour savoir si ça vous a plu ou pas. Et si vous aimez, je pense qu'on refera pour euh, Spider-Man, qui sort du coup au mois de décembre, comme ça on pourra échanger ensemble sur du Marvel. <rire> ouais, ce serait cool. Ouais. <rire> bon, on est parti Ouais. Donc, le premier point qu'on doit aborder, c'est l'histoire et de quoi ça parle. L'histoire est assez simple, et de toute façon elle est bien abordée dans la bande-annonce finalement. C'est l'histoire de la famille Madrigal, du coup, qui est une famille assez exceptionnelle, avec beaucoup de pouvoirs. donc chaque membre de la famille possède un pouvoir qui lui est propre. Mm -hmm. Et on suit l'histoire de Mirabel qui est le personnage principal, mais qui elle, pour le coup, n'a pas de pouvoir. T'as pas précisé un truc, la maison a elle-même entre guillemets un pouvoir. Elle est un peu vivante. La oui. maison. On le voit dans la bande-annonce. C'est vrai. Donc, je me permets de l'ajouter. Et dans la deuxième bande-annonce, justement, il y a un problème avec la maison. Voilà. Il y a des fissures. Il y a des fissures. Du coup, Mirabel va se donner pour objectif de comprendre ce qui se passe. Et d'essayer de résoudre la situation alors que c'est la seule à ne pas avoir de famille. De pouvoir. <rire> c'est la seule qui n'a pas de pouvoir dans sa famille. Exactement. Exactement. D'ailleurs, c'est assez intéressant qu'on aborde les bandes annonces parce qu'il y a un vrai décalage entre la bande annonce et ce qui est vraiment montré dans le film, je trouve. Mm. Et on l'a relevé tous les deux. Ouais, justement, ouais, parfois ils jouent un peu sur la bande annonce pour mettre des scènes qui sont dans le film mais qui sont pas forcément dans le film comme on le pense. Non, en fait, dans la bande-annonce, ça met très en avant le côté épique, épique. aventure, ouais. genre à la Vaiana et à la Raya, alors que finalement, c'est pas du tout Enfin, c'est pas du tout le cas. Un petit peu, mais c'est finalement pas le cœur du film. Ben... Enfin, on peut pas le définir comme une quête, je pense, en non. tout cas. Ben... Alors que c'est ce qui est montré dans la bande-annonce. Oui, parce qu'en plus, dans la bande-annonce, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'endroits différents, de, de personnages. Ça n'enlève rien au film. Hein. Non, Parce que même les images qui sont montrées, au moment où elles sont montrées, proposent des visuels qui sont vraiment très très intéressants. Mais il mais... y a quelque chose que j'ai envie de dire quand même par rapport à ça, et qui je pense est important à dire dans la critique, c'est que quand toi t'as vu les bandes annonces, tu n'y croyais mais ah pas non, du mais tout pas à ce Pas du tout, parce que je trouvais que dans, la... dans les bandes annonces, qu'on nous montrait, c'était une famille qui a des pouvoirs, euh, dans une maison euh, qui a l'air un peu vivante, et il y a une personne qui n'a pas de pouvoir, point, fin, genre rien d'autre on n'avait pas d'idée euh, de la direction qu'allait prendre le film. En fait, toi, tu as besoin de savoir un peu... Ouais, ce... j'ai besoin d'avoir un élément perturbateur, de voir qu'il y a potentiellement... Un danger. en, en danger, en antagonisme, du risque, euh, des, des périls, ouais. tu vois, des choses qui donnent envie d'aller voir le film. Pas juste, euh, ok, c'est une famille, elle a des pouvoirs, point. C'est pas assez, par Alors exemple, que... les indestructibles. Si on nous montrait juste la famille des indestructibles, sans nous montrer euh, qu'ils allaient affronter des ennemis... Ouais, ça ça donnerait a pas, pas trop de envie. sens. Enfin, ouais, ça donne pas envie. Elle quoi. est pas mal la comparaison, bravo. Hein. Ouais, <rire> parce que je pensais famille, pouvoir, voilà quoi. Ouais. Bah, moi, c'est l'inverse pour le coup. J'aime beaucoup la, la culture sud-américaine, euh, les couleurs, l'univers. Ça m'a un peu fait penser à Coco, hein, je vais pas mentir. Mais je la sentais bien, je ne sais pas, je trouvais qu'il y avait une bonne vibe dans la bande-annonce, on n'en savait pas beaucoup. Mais je le sentais bien. D'ailleurs, je te le disais, hein, j'avais ouais, beaucoup bah, d'attente oui. sur ce film. Et j'avais très peur, parce que comme je l'ai dit dans mes dernières critiques, du coup, bah, Quasiment tous les derniers films Disney et Pixar m'ont déçu. Alors bon, il y en a certains qui se détachaient un peu, genre La Reine des Neiges 2 qui est plutôt sympa, mais j'ai pas eu de coup de cœur depuis un long moment. Donc euh, j'avais quand même pas mal d'attentes, un peu peur aussi parce que tu me disais « t'emballes pas trop parce que ouais, sinon bah tu oui. vas être déçu ». Mais je le sentais bien et franchement, euh, tu me donneras ton avis juste après, mais pour le coup, moi j'ai vraiment pas du tout été déçu par, euh, par l'histoire, j'ai trouvé que c'était plutôt bien amené, j'ai trouvé qu'il y avait un bon équilibre entre l'action, l'émotion et l'humour, et du coup ouais, le film était plutôt bien équilibré, il était assez prévisible, je trouve, il était prévisible dans les conséquences que ça allait avoir, mais au niveau des événements tels qu'ils étaient faits, je trouve qu'il y avait quand même de la surprise et de l'intérêt, et j'ai vraiment été hypé tout au long du film. Mmh. Ouais, bah moi aussi. Il est intelligemment construit. Genre, les situations elles s'enchaînent, mais euh, on n'est pas perdu dans le film, on n'a pas l'impression que ça va trop vite. Et euh, tu, tu parlais de l'humour juste ouais. avant. C'est vrai que le film est drôle, c'est vraiment un point fort du film parce que des Disney qui essayent d'être drôles mais qui se loupent un peu, on en connaît. Je pense mais que... certains qui peuvent être très lourds un peu ouais. avec les Olaf, les, les personnages comme ça, il n'y en a pas là. Hein. Mais là, je pense que le film il va vraiment plaire aux enfants comme aux personnes plus âgées oui. également. Oui parce ouais. qu'il y, y a vraiment deux niveaux de lecture pour ça. le coup, et ça. personnellement j'ai été vraiment prise tout du long, d'ailleurs je trouvais que c'était un peu trop court limite, enfin, d'ailleurs c'est le signe que généralement mmh. le film bah, t'es pris dedans et tout, ben oui. mon seul petit regret, j'aime beaucoup l'histoire, je la trouve vraiment bien, mais je trouve qu'on reste beaucoup en surface finalement. On s'intéresse aux problèmes qu'il y a ouais, actuellement, mais on s'intéresse ouais. pas tant que ça aux, aux origines comment, de l'histoire. Comment c'est possible Tu vois, la, la maison, je vient. comprends pas pourquoi elle a des pouvoirs, tu vois. Fin... Mais l'origine, l'objet à l'origine, je comprends ouais. pas non plus d'où est-ce que ça sort spécialement. Hein. En Alors, gros, sûr. je pense que l'idée, c'est de dire que même si tu as vécu un événement hyper tragique et très difficile, il peut toujours en ressortir du bon. Ouais. Et là, du coup, après l'épreuve qu'ils ont vécue, et on n'en dira pas plus pour pas spoiler le film, ils ont eu du coup la bonne surprise, la récompense d'avoir euh, bah, ce miracle avec euh, tous ses pouvoirs. Bon, de toute façon, ce n'est pas très très grave, hein. c'est quelque chose de fantastique. Euh, voilà, quoi. Ouais. Bon, le deuxième point qu'on doit aborder, c'est les personnages. Quel est ton avis sur Mirabel hum, Quel est mon avis sur Mirabel ben, Je pense qu'elle est, euh, qu est bien faite aussi, elle est très humaine. Ouais. Et je pense que c'est une qualité déjà, euh, parce que c'est bien d'avoir des personnages qui sont euh, crédibles. Ah bah clairement, voilà. Auquel et on peut s'identifier. Exactement, et euh, là, surtout vu le thème du film et le fait qu'elle soit banale par rapport aux autres membres de sa famille... Tu exactement. peux facilement te mettre à sa place. Et le truc ouais. qui est fou, et c'est... Moi je trouve ça incroyable de se dire qu'en 2021 on met le point sur ces choses-là, mais... Enfin, il faut quand même le reconnaître, les princesses Disney, parce que c'est souvent des princesses, les héroïnes Disney, elles sont très fines, euh, elles ont des traits physiques qui sont assez parfaits, là elle a quand même un nez qui est assez épais, elle a un visage très rond, elle a des lunettes, mm. aucun personnage féminin n'a de lunettes dans l'univers Disney, il me semble, si je dis pas de bêtises, mm. sa corpulence aussi, enfin, Elsa, euh, voilà quoi, ouais. et ça fait du bien en fait. Et autre point, mais ça va nous faire enchaîner sur un autre, c'est la voix. Ouais. <rire> mais t'es d'accord avec moi du coup parce que ça c'est l'un des seuls trucs que je t'ai dit du coup pendant le pendant film, le film ouais. mais, mais elle ouais. a pas une voix de princesse Disney elle a pas une voix parfaite non, bah non, clairement pas. Limite, il y a des moments où tu dis, Mais, bah, le, je, au début, un peu début fou, du film, hein. t'es un peu. Euh, wow. Modèle elle me casse les oreilles, celle-là. Pourquoi, pourquoi, elle chante comme ça <rire> Ouais, genre c'est, c'est, on n'est pas habitué. Au-delà du coup de son physique qui est très classique, très banal, ce que j'aime bien aussi chez elle, c'est sa problématique finalement, son côté très ordinaire, son côté. Je pense qu'on a tous ressenti au moins une fois dans notre vie ce moment où ne euh, bah, on sentait pas à sa place, où on avait du mal à se sentir à la même hauteur que les autres, et on pouvait facilement se sentir rejeté. Et je pense que c'est une problématique qui, déjà, est intéressante pour les enfants, de réussir à trouver sa place, etc. Ouais. Et le message du film est, est vraiment cool, mais ça, on en parlera plus tard. Mmh. Mais j'ai beaucoup aimé sa problématique et le fait qu'elle essayait quand même, malgré tout, de rester positive par rapport à ça, même si bon, elle montre ses failles au fur et à mesure du film. Et comme suis le soulignais d'ailleurs dans la première partie, il y a pas mal de personnages dans ce film. Mmh. et Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que Mirabelle, elle demande finalement l'aide de chacun des membres de la famille et qu'on apprend vraiment tous à les connaître, pour le coup. Oui, après, il y en a quand même qu'on voit un peu moins d'autres. Hein. Oui, il y a. Je pense un... notamment à son petit frère, tu sais, ça je peux en parler, ça spoil pas. C'est son changes... cousin C'est son cousin celui qui change de forme oui, lui, il est vraiment là pour l'humour. Ouais, il est lui. vraiment là pour l'humour. Mais vraiment ça, bah, ils en sont pas trop autour de lui, et c'est bien, ouais. bien fait, les moments où ils l'utilisent, c'est bien fait. Mais le tout petit garçon qu'on voit d'ailleurs dans la bande-annonce avec les animaux, c'est pareil, moi je l'avais vu sur des affiches ouais. et tout, donc je pensais qu'il était hyper ouais, important. on a, on a vraiment l'impression qu'il est super important dans le film, euh, que pas lui, il partage <rire> l'affiche, alors que non, du tout. Ouais, ouais. mais non, ce que j'ai aimé, c'est qu'au final, elle se sert quand même des pouvoirs de chacun des membres de sa famille, et ils ont tous des personnalités assez distinctes. Mm. Ouais. Et puis même, du coup, on parlait de physique avec Mirabel, mais là, il y a une vraie diversité dans les personnages, dans les traits physiques, dans les accents aussi, parce qu'il y a un personnage avec un accent. C'est vrai. Euh, dans les corpulences aussi. Enfin, j'ai vraiment trouvé ça cool, tu vois. Mm. Même dans les couleurs de peau. Oui aussi. Ouais. Parce que euh, bah, ouais. ça non plus, c'est pas très commun vrai. dans les Disney et dans les Pixar d'ailleurs, parce que à part ça où du coup t'as que des personnes de couleur noire, il n'y a pas beaucoup de mélange en fait, comme dans la vraie vie où il bah, y, y a un peu des peu personnes peu Dans la princesse de... et la grenouille. Ouais il enfin, faut le dire vite quoi oui. c'est vrai <rire> surtout que la couleur prédominante dans le film c'est le vert du coup <rire> mais je pense que c'est la première fois aussi qu'on a autant de personnages humains un peu importants dans une histoire hein. parce que d'habitude tu te concentres sur 2, 3, 4 personnages là il y en a quand même là, là, pas mal il hein. y en a beaucoup et en même temps euh, comme ils font tous partie de la même famille on n'est pas perdu. Euh... je te dis c'est vraiment bien fait parce qu'on pourrait ressentir un manque de personnages du fait que c'est toujours les membres de... De, de cette famille qu'on voit. Ouais, majoritairement alors que non, parlant. parce qu'ils sont, en fait, qu sont tous très différents. Tout, ouais, exactement. Et puis, il euh, y en a quand même pas mal qui ont leurs chansons aussi, hein, faut le dire. Hein. Bah du coup, qu'est-ce que tu as pensé des chansons du film Alors, les chansons du film, il euh, y en a une en particulier. Dès qu'elle est arrivée, genre. Je, je, C'était sa chanson, je, quoi. C'était ma chanson. En plus, je te l'ai dit, je lui ai dit, wow, cette chanson, elle est trop bien. Genre... Après, ce qui est intéressant avec cette chanson, dont on ne va pas parler, parce que c'est vraiment, je pense, l'une des chansons centrales du film, mm -hmm. mais le truc qui est plutôt cool, c'est qu'elle met en. Enfin, il y a plusieurs personnages qui chantent ensemble, mm -hmm. et du coup, je pense que c'est ce côté-là ouais, qui y nous y le plaît. Côté ouais, il y a le côté canon, il y a le euh... côté rythme. La chanson, elle est entêtante, elle reste vraiment dans la tête. T'as l'impression de l'avoir déjà entendue, limite. De toute façon, ça, c'est la force de tout le film, c'est que toutes les chansons restent dans la tête. Après, il y en a quand même qui sont ouais, au-dessus sont... au du lot. Bien sûr, c'est normal. Mais globalement, il n'y a pas une chanson qui fait un vrai flop, je trouve. Parce mmh. que tu les retiens à peu près toutes. Ouais. Après, moi, la première, je suis pas très fan. La première chanson, là, c'est La le... famille Madrigal. Ouais, celle-là, j'en suis pas très, très fan. C'est vrai, quand le film il a commencé, j'étais un peu négatif sur celle -là. Moi non plus, les premières chansons, j'ai eu beaucoup de mal. Entre, et... entre la voix et la chanson en elle-même, ah, elle, oui. elle est longue, elle veut pas s'arrêter. Elle est super longue, mais après, elle présente bien au final les personnages. Oui, en fait, ça, elle présente les personnages. En fait, elle sert vraiment à ça, je pense, la chanson. Le film, le contexte. Euh, ouais. Voilà. Pour, notamment Pourquoi pour les on personnages la bande-annonce. Parce que bon, euh, voilà. Oui, C'est ça. de toute façon même si tu as vu la bande-annonce, tu connais pas tous les pouvoirs de tous les personnages. Non, c'est hein. vrai. Ouais, parce qu'il y en a certains non, qui tu sont vrai, pas mis vrai. en avant. Hein. Ouais. Donc elle sert surtout à ça. Et du coup, même si elle paraît longue de prime abord, en fait, elle présente assez rapidement et succinctement tout ce qu'il qu y a besoin de savoir. Moi, j'ai été très déstabilisée quand même au début. Je dirais les deux premières chansons, j'ai vraiment eu du mal au tout début. Parce que euh, bah, c'est très différent déjà de ce qui est fait. Et je pense que bon, déjà, il y a le côté très moderne, mais il y a aussi le côté, il euh, y a des passages un peu rap. Je mmh. trouve... Et moi, ça m'a beaucoup perturbé au début. Je savais pas si je trouvais ça bien ou pas. Ouais. Euh, J'étais pas forcément très très fan. Vrai, je hein. sais pas si c'est vraiment rap. C'est moderne en tout cas. Ouais. Mais en fait, tu sais à quoi ça me fait penser okay. En même temps, c'est logique parce que c'est Manuel Miranda, mais ça me fait penser à Pour les hommes de Vaiana mmh. C'est totalement la même vibe quand tu réfléchis. Hein. Ouais. Même au niveau des images. Ouais, c'est très vois. coloré, euh, très fantastique, euh, où on s'éloigne, bah, comme tu disais, de, du mmh. décor dans lequel on est au moment oui. présent. Oui, c'est vrai. Ouais. Ah c'est vrai, c'est vrai qu'on peut faire le parallèle avec Vajana. Ouais. Et il faut qu'on parle d'un autre truc. C'est oui. pas un spoil parce qu'on va pas parler dans le détail, mais il euh, y a quand même un truc qui m'a beaucoup déstabilisé c'est qu'il y a deux chansons, dont mm -hmm. une en particulier, qui sont en espagnol non traduit français. Alors j'adore cette <rire> chanson, moi c'est l'une de mes préférées du film avec celle que ton pixie préfère, mm -hmm. Euh, mais vrai que je vous... comprends un peu l'espagnol, du coup, j'ai compris que les. paroles bah je comprends pas l'espagnol. Ça veut bah... dire que je perds une partie ouais. du film, du coup. En gros, c'est une chanson qui est en espagnol avec un flashback en fait, un souvenir. Et toutes les paroles sont en espagnol, donc moi j'ai fait un peu d'espagnol, donc je comprenais deux trois phrases, mais globalement pas toute l'intégralité. Mais j'ai quand même compris que les paroles avaient un rapport avec le souvenir, et j'ai trouvé ça hyper dommage. C'était très beau à l'oreille, mais j'ai trouvé ça dommage que ce soit pas sous-titré ou quelque chose pour qu'on mmh. puisse comprendre le sens de ce passage. Parce que, bah, du coup, je trouve qu'on passe à côté de quelque chose. C'est vrai que des sous-titres ne seraient pas être... Au moins marrant. ça. Ouais. J'ai noté un dernier point avant qu'on passe à la conclusion. Okay. Qu'est-ce que tu penses des messages du film J'ai trouvé qu'il y avait des belles valeurs qui étaient transmises par le film. Notamment l'importance de valoriser la, la famille. Ouais. De, de valoriser chaque membre, peu importe ses différences. Un autre message qui est lié, c'est qu'il ne faut pas être parfait. Enfin, qu il ne faut pas chercher à être parfait en tout cas. Ouais. Il faut surtout chercher à être soi-même. Donc ça, c'est un message qui est très souvent véhiculé euh, par Disney, ouais. euh, mais là encore une fois il était bien amené et euh, je trouve que c'est fait. Je trouve que déjà c'était un thème qu'on retrouvait dans la Reine des Neiges, hein. mm -hmm. mais je trouve qu'il est beaucoup plus développé dans ce film-là. Avec la Reine des Neiges, on partait d'un personnage qui était particulier, qui était spécial, entouré de gens banals. On a fait l'inverse, on a mis des gens euh, extraordinaires et une personne banale au milieu. Ouais. Et c'est encore plus difficile, je pense, euh, d'être banal au milieu de gens extraordinaires. De toute façon, il y a tout un thème aussi sur la pression qu'on se met sur la quête de la perfection. Oui. Et aussi, euh, je trouve qu'il y a un message sur le fait d'accepter ses failles, sa sensibilité. C'est vraiment une quête d'authenticité, finalement, oui. qui est importante. c'est ça. Aussi, une autre valeur euh, dont on n'a pas discuté, que j'aimerais ajouter, c'est euh, le fait d'aider les autres. C'est tout bête, mais aider les autres euh, grâce qu'on a des aptitudes, qu'on a des, bah, des Le facilités. message de l'entraide. Ouais, le message de l'entraide. C'est aussi une valeur qui est transmise par le film, je pense aussi. Et aussi, un autre point qui m'avait euh, dérangé lorsque j'ai visionné les bandes-annonces, euh, c'est qu'il n'y avait pas vraiment d'antagonistes qui étaient montrés dans le film. Les deux ou trois antagonistes, si on peut les appeler comme ça, qui sont présents dans le film, eux aussi, ils sont bien construits. Tu me fais la parfaite euh... <rire> conclusion. ok Moi, de mon côté, j'ai trouvé que c'était intéressant que ce ne soit pas si manichéen que ça comme film. De toute façon, c'est vraiment mmh. je trouve que ce qui ressort des films Disney maintenant. Mais on n'est pas face à un gros méchant hyper cliché. Il hyper... mmh. y a des zones d'ombre. Il y a des bons moments, un peu comme dans la vraie vie finalement. Exactement. Que la subtile nuance de gris. Mmh. Exactement. <rire> mais du coup, j'ai quand même une question par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des points noirs des choses euh, où que t'as moins aimé dans ce film. La première chanson, elle est en dessous des autres, et elle était un peu longue, mais je comprends son, son sens. Je comprends pourquoi ouais. ils l'ont fait. Donc ça aide à l'accepter, voilà. Et sinon, à part ça, non, j'ai vraiment passé un bon moment euh, à visionner ce film, sachant que, après c'était plus facile de me convaincre moi, parce que j'avais un a priori qui était négatif sur le film. Ouais. Je pensais y aller et que j'allais pas aimer le film. Donc forcément, c'est toujours plus facile de me convaincre, mais je pense que même sans ça, c'est vraiment un bon film. Puis okay. en plus on peut recommander euh, à, à tout le monde en fait euh, moi pour le coup j'avais des attentes sur ce film ça fait un moment que je suis déçue par les films Disney et je trouve que c'est important d'en parler d'ailleurs dans cette vidéo j'ai beaucoup hésité parce que d'habitude je le sors le jour même de la sortie du film et là c'est vrai que j'ai une semaine de retard du coup mais je trouve que c'est hyper important d'en parler parce que le film je trouve n'est pas tant mis en avant que ça on n'en parle pas assez non, du film Disney vrai. Ouais. et il est vraiment super bien il est profond il est utile il est bien fait, il est différent aussi des films Disney qui sont mmh. proposés jusqu'à présent, il a vraiment une vraie valeur ajoutée. J'ai juste un petit bémol du coup à mettre en avant. Okay. Moi, comme je le disais, la... le seul petit point négatif que je pourrais avoir, c'est euh, bah, le fait qu'on soit très en surface. Mmh. Euh, parce que j'aurais aimé qu'on nous parle plus de l'origine des pouvoirs, mais ça c'est mon côté à vouloir toujours en savoir plus. Et par contre, j'ai un vrai coup de gueule à passer. C'est qu'on n'a pas eu le court-métrage avant le film. Ah oui, c'est vrai. Et que là franchement Disney vous déconnez parce que alors je sais pas si c'est que notre salle à nous ou si c'est dans toute la France qui nous ont boycotté avec ce court-métrage, mais enfin s'il vous plaît quoi. Faites quelque chose. En plus, on a quand même été au Gaumont du Disney Village, donc je me dis est que s'il que... n'est pas diffusé là, c'est que enfin c'est pas normal quoi. Voilà, c'était mon coup de gueule. <rire> on l'a entendu. <rire> bon, la Pixie Army, j'espère que ce nouveau format vous aura plu j'espère que tu t'es bien amusé toi oui c'était très intéressant de discuter avec toi ouais, j'espère qu'on le fera pour Spider-Man Oui, bah écoutez, mettez nous ça en commentaire euh, ce sera très fun d'en parler ensemble en plus ce sera ma première critique Marvel donc ça me fera moins peur oui, d'en parler avec toi ce sera moi le spécialiste cette fois <rire> en attendant la prochaine vidéo prenez soin de vous, on vous aime oui on peut le dire on vous aime <rire> <rire> on vous soumet l'idée visiblement et on se retrouve du coup en post générique pour parler de la fin du film bisous bisous bisous Salut On est dans le post-générique du débrief, du coup. Ouais. Et on va donc aborder les thèmes spoilants. Mm -hmm. Je pense que tu as plus d'idées que moi sur ce que tu veux aborder dans cette partie, donc je te laisse la parole. D'accord, je la prends volontiers. <rire> <rire> je voulais juste revenir sur un des points que j'ai abordé dans la vidéo, celui est sur les antagonistes. Pour c'est qui les antagonistes du film En fait, moi, je vois que Abuela, et en vrai, je vois même pas d'antagoniste. Et le troisième, c'est Mirabel elle-même Non, d'abord, dans, dans un premier temps, t'as as Abuela, t'as Bruno aussi, mais en fait... Par le biais de Bruno, le troisième antagoniste, c'est le destin. Oui. <rire> Pour moi, oui, parce que en fait, de base, on comprend que Bruno, c'est pas vraiment un ennemi à un moment dans le film, et que du coup, le l'ennemi, c'est la destinée qui est prédit par Bruno. Du coup, le destin en lui-même devient en euh, antagoniste parce qu'il faut réussir à déjouer son destin. Ah ouais, pas mal. En général, c'est sur le chemin où on pense éviter le destin qu'on le rencontre. Ok. et euh, du coup c'est un peu ce qui se, se passe aussi euh, dans le film ça me fait penser à TK dans Vaiana d'ailleurs tu sais euh, le truc en lave là où t'as ouais. l'impression que c'est un méchant alors qu'en fait qu pas fait, du non, tout ouais. ouais. c'est juste la nature qui est est en c'est vraiment la, la nouvelle vision des personnages Disney enfin des, des films Disney Ouais, c'est humaniser en fait des concepts le dernier point qu'on a teasé aux gens qu'as-tu pensé de la fin du film quand Mirabel elle remet la poignée euh, la maison redevient vivante, tout le monde récupère ses pouvoirs pourquoi Ah. Parce que pour moi, son pouvoir, en fait, c'est d'avoir réussi à souder les autres et son pouvoir ne pouvait apparaître qu'au moment où tout était brisé. Parce que si tu regardes tout au long du film, qu'Isabelle ne doit pas tout le temps être parfaite. Ouais. Elle met en avant le fait que Louisa a aussi des fêlures et que bah, c'est pas facile de porter tout sur ses épaules en permanence. Ouais. En fait, elle est là pour ressouder la famille. Son rôle, c'est d'aider les gens à trouver leur place. Mmh. Tout comme, par exemple, pour son aboué là. Ouais, je comprends. Tu vois Non, je comprends ce Et que du tu veux coup... Dire. Euh, son pouvoir ne pouvait naître que euh, bah, dans un moment difficile finalement. Et le fait qu'une fois qu'elle a réussi à ça, son pouvoir en fait c'est euh, d'aider tout le monde et donc du coup tout le monde récupère son pouvoir par la même occasion. C'est un peu tiré par les cheveux quand même, tu t'en rends compte Un petit peu. Un, un peu quand même. Un petit Pour peu. moi honnêtement... Le... En fait elle représente l'harmonie et l'unité de sa famille. Pour moi le fait que quand elle remette la poignée à la maison, elle reprenne vie, tout le monde récupère ses pouvoirs, c'est juste, hé, hey, regardez, euh, happy end. Ah non, moi j'ai pas, pas compris moi, moi, ça comme ça. Moi je l'ai ressenti comme ça, je me suis dit, ok, ils veulent que les choses redeviennent comme avant parce que c'est quand même mieux d'avoir des pouvoirs. Même si euh, ils, sont une ils sont une famille, tout le monde. Euh, je trouve que ça a, aurait été. Plus... Pour moi, ça aurait été plus fort qu'ils ne récupèrent pas leur pouvoir. Qu'ils ouais. qu qu soient juste heureux d'être ensemble. Bah c'est bien, on aura au moins une divergence d'opinion. Moi, au contraire, je trouve que le, la fin du film est parfaite. Parce qu'elle met en avant le fait que le rôle de Mirabel c'est celui. Oh non, pas le souffleur de feuilles. On s'excuse par avance pour ce bruit. Euh... Le souffleur de feuilles. <rire> le retour. Le euh... cauchemar de tous les youtubeurs. De ouf. <rire> Mais oui, fin, pour moi, cette fin, elle était importante parce qu'elle montre que du coup, en fait, tout ce que Mirabelle a fait dans l'ombre, tout ça, ça a toujours été sa vocation, en fait, d'être là pour les autres, de trouver sa place dans la famille. Mais en fait, elle a réussi à trouver sa place au moment où elle a pu aider toutes ces personnes dans un moment difficile, finalement. Mais elle a aussi aidé Bruno. Oui, elle a aidé Bruno. Non, mais ça, d'accord, je, je, je, je le remets pas en question. Mais le fait qu'elle aide les gens et que... Parce que, ok, Isabella, tu dis qu'elle l'a aidé, genre qu'elle lui a donné un autre pouvoir. Non, non, c'est pas qu'elle a donné un autre pouvoir. Ah non, j'ai pas dit ça. Oui, oui mais si, tu as entre guillemets dit... Que... Elle l'a aidé à... à quitter son image de fille parfaite, de fille parfaite. pour se montrer telle qu'elle est réellement D'accord, ok, finalement c'est elle qui a été le déclencheur, mais n'importe quoi, n'importe qui aurait pu être le, le déclencheur. C'est juste que, ok, ça a été elle, admettons. Mais c'est pas un pouvoir d'avoir réussi à l'énerver. Genre, euh, tu vois ce que je veux dire C'est pas un pouvoir. Même, même Louise, même tu sais, ça sœur bah qui est, si, qu est balèze. Ok, elle lui a dit c'est pas grave, t'as pas été super forte, t'as as des faiblesses comme tout le monde. Eh, c'est pas un pouvoir ça non plus hein. Non. Genre euh, elle, elle leur a parlé quoi. Dans, dans le cadre d'Isabella Tu remarqueras quand même que du coup Isabella Est capable de faire des choses qu'elle ne savait pas faire Ça lui a permis oui. de décupler son parce pouvoir que... Par contre dans le cas de Louisa c'est un peu moins bien fait Parce que t'as l'impression qu'en fait c'est plus une faiblesse qu'autre oui. chose Oui mais, mais, mais même dans le cas de sa sœur qui, qui, qui fait des plantes hein. C'est pas pas C'est pas, <rire> pas, pas Mirabel qui lui a donné un nouveau pouvoir Elle a, lui a, lui a fait montré sortir. Elle faire autre chose Elle lui a fait sortir le fait qu'elle devait pas se forcer à sortir avec quelqu'un qu'elle aimait pas pour la famille En fait Ouais, elle a été l'élément déclencheur. Mais c'est pas un pouvoir. Je sais pas, moi je trouve qu'elle arrive à faire ressortir euh, la vraie face chez les gens en fait. Et à justement briser un peu euh, le, le masque pour euh, révéler ce que les gens sont réellement au fond d'eux en fait. Après, c'est peut-être moi qui... qui vois ça un peu trop poussé. Ouais, je pense mais... que extrapoles. tu sais pourquoi Si c'est vraiment son pouvoir de pouvoir euh, faire ce que, ce que tu sous-entends, dès qu'elle a. Toucher sa porte la première fois, elle aurait dû normalement provoquer des, des, des, des déclenchements chez les gens, genre chez sa sœur, chez sa grand-mère, chez, chez, chez tout, tous les membres de sa famille. Chez, bon, pas chez Bruno parce qu'elle le croisait pas. Mais du coup, ça veut dire que bah, le film, il, il aurait eu lieu bien plus tôt, en fait. Tu vois ce que je veux dire Ouais. Si elle a eu son pouvoir à ce moment-là, il aurait dû avoir un déclenchement juste après, ok Si elle l'a eu à la fin du film, bah du coup, elle a pas utilisé ce pouvoir-là. Parce qu'elle a réussi quoi. à tout reconstruire, en fait, avec les autres. Elle les a motivés. Bon bref, de toute façon c'est un peu bancal mais ok. Ouais. Ok, bon bah je crois qu'on s'est tout dit. Ouais on s'est tout dit là, ouais ouais. Ciao Allez salut <rire>